Bonjour, dans les précédentes vidéos, nous avons vu quelques mécanismes de la conscience et des problèmes qu'ils posent. Ensuite, nous avons étudié la relaxation et vu comment elle pouvait, dans des situations, nous aider. Le problème de la relaxation, c'est qu'elle ne règle pas le problème. Elle nous donne du contrôle face au problème, mais il y a toujours des tensions à contrôler. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle technique qui agit à la source, à la racine des tensions. Allez, c'est parti alors, je vous l'avais promis la dernière fois, on va voir aujourd'hui une technique qui agit directement sur l'espace de représentation. Pour ceux qui n'ont pas euh, vu les premières vidéos où on explique ce que c'est que l'espace de représentation, allez-y, il faut cliquer là, euh, parce que c'est vraiment la base. Donc ce qui se passe, c'est qu'en permanence, la conscience cherche à donner des réponses aux situations qui, euh, qui lui arrivent à partir de ce qu'elle connaît déjà. Et donc dans une direction prédéterminée. Donc, si on veut changer la direction, il suffit de modifier ce qu'on sait déjà en apprenant de nouvelles choses. Autrement dit, comme je sais que je pars forcément d'une idée préconçue, je vais chercher à voir en quoi mon idée préconçue est fausse. Qu'est-ce qui m'a échappé Alors, je prends un exemple. Euh, j'ai 5 ans, j'ai vu quelqu'un se faire renverser par une voiture. Du coup, j'ai compris que les voitures, c'est dangereux. Et du coup, j'ai peur de toutes les voitures, y compris celles qui sont garées. Bon, avoir peur des voitures qui roulent vite, c'est utile, ça permet de rester en vie. Hein Mais avoir peur des voitures qui sont garées, ça ne va pas m'aider pour traverser la rue. Donc, il va falloir que quelqu'un me fasse comprendre que quand il n'y a personne au volant de la voiture, ben, la voiture ne peut pas se déplacer. Et du coup, elle n'est pas dangereuse. Une fois que j'ai compris ça, j'ai plus peur des voitures. La peur disparaît. Et c'est ça qui nous intéresse. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'accepte la nouvelle réalité, la peur disparaît et les tensions disparaissent aussi alors vous avez bien remarqué un truc important euh, j'ai pas dit tu oublieras c'est pas grave mon chéri ça n'arrivera plus les voitures c'est gentil non il ne s'agit ni d'ajouter des informations erronées ni d'effacer des informations qui pourraient être gênantes il s'agit pas de se mentir il s'agit pas de falsifier notre représentation du monde on en a besoin. Au contraire, on va la compléter avec plus d'intelligence. Toujours plus d'intelligence. Donc en résumé, ce qu'il faut comprendre à la base, c'est que le monde dans lequel on vit, c'est la somme de toutes les représentations qu'on a construites dans notre vie. Il euh, y a des gens qui vivent dans le monde de la finance, d'autres qui vivent dans le monde de la voile, et bien ils ne vivent pas dans le même monde. Clairement. Ensuite, ma représentation de ce que c'est qu'une voiture, c'est tout ce que je sais, des voitures, mais c'est aussi tout ce que je crois à des voitures. Et je précise ça parce que souvent, on ne fait pas la différence entre les deux. Et comme euh, nous, on a un point de vue scientifique, eh bien, on va dire « bon, ce que je sais, peut-être que plus tard, je vais le remettrai en cause, parce que ça arrive. » Et du coup, on va dire euh, « les certitudes, c'est des croyances comme les autres. » Or, on l'a vu, mes actes, mes émotions, mes pensées, sont dictées par mes croyances, qui elles-mêmes viennent de ce que j'ai appris. Donc, en apprenant de nouvelles choses, je modifie mon regard, je modifie le monde et je modifie mon comportement. Ça, c'est du résumé. Alors, comment on va faire ça Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué. Vous allez commencer par identifier une situation désagréable que vous souhaitez améliorer. Et pour que ce ne soit pas trop dur et parce qu'il faut bien se traiter, vous allez choisir une situation que vous avez déjà travaillée avec la relaxation, mais où il reste des tensions résiduelles. Donc je choisis une situation, par exemple, j'ai peur des araignées. Maintenant, nous allons analyser cette situation en répondant à trois questions. La première, c'est dans quelle direction me pousse la mémoire Quelles sont mes actions, mes émotions, mes pensées La deuxième, quelles sont les croyances qui opèrent Et enfin, d'où viennent ces croyances Dans quelle situation mon espace de représentation s'est construit donc avec l'exemple de l'araignée, ma réaction c'est euh, je hurle et je bouge dans tous les sens. Euh, ma croyance, eh ben, c'est que l'araignée va me sauter dessus, puis elle va me faire des piqûres super douloureuses et j'aurai des gros boutons purulents, pur des centaines de boutons partout et puis plus, plus personne ne voudra me parler. Et euh, d'où ça vient Eh ben euh, j'y connais rien du tout en araignée, mais par contre j'ai vu un film d'horreur et j'ai fait des cauchemars pendant un mois. Donc maintenant qu'on a une vision claire du problème. On va appliquer une solution ciblée. Vous allez chercher des informations qui vont rééquilibrer votre point de vue, votre regard. Donc je m'explique. Si vous avez euh, un problème avec une personne que vous idéalisez, vous allez, vous allez chercher à connaître ses défauts. Si au contraire c'est quelqu'un que vous détestez, vous allez vous renseigner sur ses qualités. Parce que c'est complètement irrationnel de se dire que c'est tout blanc ou tout noir alors on va chercher des informations qui vont nous permettre de devenir plus rationnels. Des informations véridiques. On va chercher, une... on ne va pas se mentir encore une fois, on va chercher à faire de la lumière, toujours plus de lumière. Et ça, ça va équilibrer notre psychisme. Donc par exemple, je vais me renseigner sur les araignées. Quelles sont les espèces qu'il y a dans ma région Est-ce qu'elles sont dangereuses euh, Comment elles réagissent face à l'homme, par exemple à quoi elles servent dans la nature Et toutes ces choses que je vais apprendre, ça va enrichir mon espace de représentation. Et à partir de là, ma conscience pourra créer des nouvelles réponses. Des réponses plus adaptées. Et on peut faire ça avec n'importe quel sujet. Alors, quelques astuces de travail. La première, c'est que euh, bon moi, quand j'ai travaillé sur mon passé... Je suis allé voir des gens de ma famille pour leur demander des détails sur des situations dont je me souvenais plus bien, ou parce que j'étais petit, hein, ou pour avoir un point de vue différent, un point de vue complémentaire. Alors la difficulté avec ça, c'est que les gens, ils n'ont pas forcément envie de parler. Ça peut les mettre mal à l'aise. Euh, ça ne se fait pas de façon immédiate. Voilà. La deuxième astuce, c'est que pour la toute première situation que vous allez travailler, c'est mieux de prendre une situation où il n'y a pas besoin d'aller demander à des gens, où il n'y a pas besoin non plus de faire des grosses recherches encyclopédiques sur Internet, hein, parce que ça va prendre beaucoup de temps. Et du coup, euh, votre énergie elle va se diluer dans ce temps, et vous, allez, vous risquez de perdre de la motivation. Donc il vaut mieux utiliser une situation où vous avez déjà tous les éléments en tête. Alors la troisième astuce, c'est que si notre mémoire nous fait tout voir en négatif, on va chercher à rajouter du positif. Mais... Euh, ce n'est pas être naïf que de rajouter du positif. Ce qui est réellement naïf, c'est de croire que le monde est tel qu'on le perçoit naturellement. Parce que ça, c'est quand on ignore tous les mécanismes qu'on a étudiés euh, depuis les épisodes précédents. Ou alors, c'est qu'on n'a pas envie de les voir. Mais si c'est ça qui nous sauve, ça vaut quand même le coup de faire un petit effort, non Voilà, après moi, « Je ne vous demande pas de me croire sur parole. »« Je vous demande de ne pas me croire sur parole. » Et par contre, surtout, ce que je vous demande, c'est de faire votre propre expérience. Parce que sinon, c'est juste une théorie plus ou moins douteuse. Avec l'expérience, le doute s'efface et fait place à la certitude. Et la certitude nous permet d'avancer, alors que le doute nous en empêche. Voilà, dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment mettre en œuvre cette technique dans des cas particuliers comme par exemple une relation difficile avec une personne, ou encore pour apprendre à résister à la violence qu'on a en nous. En attendant, entraînez-vous bien